Alors que le monde entier fait face à la pandémie, ce 1er mai doit être plus que jamais la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Une journée solidaire, déterminée et multiple dans ses formes d'action. Même confinés, nous restons vigilants et vigilants pour défendre les travailleuses et les travailleurs, pour une véritable force collective et se préparer pour la suite. Nous n'oublions pas les mois précédents et les luttes nombreuses qui les ont animées. Gilets jaunes, lutte climatique, mobilisation pour l'égalité contre les violences faites aux femmes, pour les services publics et notamment les hôpitaux, pour la sécurité sociale et notamment les retraites ou l'assurance chômage. Ces luttes résonnent avec force dans la période que nous traversons et restent notre boussole pour les semaines qui viennent. Non, ils n'ont pas changé de politique, à peine de communication. Et leurs actes vont toujours dans le même sens, en faveur du capitalisme et de celles et ceux qui en profitent. Nous devons dès à présent commencer la construction du rapport de force pour changer la situation que nous avons connue et celles qu'ils nous promettent. Vigilantes et vigilants, nous sommes également sur des attaques en cours, via des ordonnances destructrices des droits, sur l'accroissement massif du chômage, de la pauvreté, sur les risques qui pèsent sur de nombreux secteurs, sur la santé des travailleuses et travailleurs exposés en nombre, de manière souvent injustifiée, sur l'absence encore de moyens de protection indispensables. Pour le gouvernement, l'économie prime sur nos vies, et nous ne voulons pas perdre nos vies à la gagner. Alors le 1er mai, soyons massivement imaginatifs, Offensif, créatif, multiplions les pancartes, banderoles, chants, slogans, casserolades à nos fenêtres, au balcon, toutes et tous ensemble, imposons à notre avenir.